La croix, tu as parlé sur euh, la croix. Ils ont un thème façade de belé, c'est-à-dire un euh, e côté euh, e, euh, physique et un côté spirituel. Il y a un côté tout est un on qui est un thème qui est un thème tous un deux côtés et un a un tous les par rapport à Vinabissot, avec Yeshua, qui est notre Seigneur. et le, le faut te parler, non, croix déjà, si y a que nous déjà, si nous croyons, donc croyons au tout le monde. Nous croyons au tout le monde. Nous croyons au tout le il y a au au tout le monde. tout le monde. Nous croyons au tout le monde. le tout le monde. Donc, la croix rouge, cest la croix rouge, cest la crainte de la crainte de la crainte de Tout le monde a la croix de la de la de la la croix la la de la la la croix de la Pasteur a a ya ensemble ya, ya Est-ce bien Il alors une euh, aspect wana, surtout voilà mm -hmm. donc d'abord a que yakou yakou punir donc batu, soit assassin soit ça les donc n'est tout le États-Unis qui ont une chaise électrique ou bien ils ont ça poison ou ça gaz donc Nathan il ming mingi pendant que tu la euh, le col à Niniwana. Mais avant que tu déjà, déjà dans l'ancien temps, ancien temps déjà, croix peut qui peut utiliser. Il peut utiliser tout le monde en haut, dans l'écriture bientôt là. Mais pour ce qui nous concerne ici, il faut comprendre que croix d'abord, pourquoi et comment. Oh, pardon, hein, Voilà. Euh, pardon, hein, Voilà. Techniques. Il oui, On parle, donc tout ce temps, on parle de la croix physique. Là, maintenant, je suis juste dans le niveau physique. Alright, alright, right, OK. Euh, maintenant, avant la physique, Oui, okay. la physique après, euh Tokomekakoko, tanton sur quoi on a sens spirituel. OK. Tout d'abord, on a sens physique, OK OK. Mm -hmm. Voilà, ça dit je disais que donc quoi Ezailoko, Ezaki déjà bien avant établi eh, par Batu. C'est ça qui dit c'est établi par Batu. Et puis avec le temps, ba romain baiko zoangon so, Uh, méthode de pénérir battu, c'est-à-dire sa so salima bé, de ko mo, plus tard, Christ a fait awa salima bé, a donc on a dire le bawa, on a a le on le le a a a a a a, a, a buka kimibeko ya kolobake aza koa voir même aza roi des rois c'est-à-dire pona yi pona bango zakine tiké asimbi ki bo konji na bango il fallait qu'ki ko ba pécer punition wana ba bomayé donc c'est-à-dire il fallait qu'akufa na kwa yango to mona ka pé tant krista ko aza ki na kwa aza ki yé moko aza ki na ba brigand c'est-à-dire biso ba ba ka voleur na brigand tchakaba malfetté aza ki yé moko té na ba, ba malfetté pour les chrétiens, il y a trois malfaiteurs, mais pour les romain, il se disait qu'il y avait trois malfaiteurs, c'est-à-dire qu'il y avait trois malfaiteurs. Mais il faut comprendre d'abord que la Bible, il y a Galate, chapitre 3. Je ne sais pas, sœur Afia, il y a pour peu d'impactif. Ok, alors... Euh, chapitre Amen. 3 verset 13 galate ok ok alors euh, juste une seconde ouais cherche en français pas en anglais s'il te plaît puisque là okay, toujours okay, banale, okay, là, donc, okay. so, moi, okay. la lingala donc soi moi ils en français so, si si si je l'ai je l'ai je, je la, la bible de, de jésus de jésus christ voilà alors au galate insensé ça, c'est à 3, verset 1. Non, tu, vous... tu descends au verset 13. Ah, verset 13, d'accord. Alors, verset 13 dit, « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Voilà. C'est-à-dire verset d'abord autre ligne pour définir quoi naissance physique pour plutôt sauter na spiritualisation ngwana Galaxie chapitre 3 verset donc 13 netolobi. C'est-à-dire Bible Zokotal s'habissoa que notre Christ a somba kibiso na katia malédiction. C'est-à-dire bisoba tutola ki na katia malédiction ya loi tantu be bisaka na Nzambe te koma ki na Nzambe. Toko comme ki séparé dans zambè, toko ki ba maudit, toza to toza to ki donc na, na malédiction sur bisso. Mais tant aussi que Christ a yé avant à kenakwa, il a mis comme ici malédiction pour na bisso. Ça dit a commis a mis comme ici malédiction malédiction pour na Pourquoi? Puisqu'il fallait qu'il a joué ma communion sur bisso à la de façon, il y a à biso, à racheter biso. Parce qu'entre-temps, la Bible que non, il est écrit que maudit et, que, donc, euh, et que, donc, quiconque plutôt est pendu au bois. Parce bois, n'est pas Il fallait que Christ a se rendre malédiction pour un biso. Akende ko se pendre, donc anima, ko se pendre na, na, na, na bois ou na croix, so a qui malédiction. De façon que ce qui y est à se pendre na croix ouana, tant ou y a à ko croix ouana, malédiction e koma bénédiction. Loi e baloukae koma grâce. Tant ou si ko Bible souba que il est écrit. C'est-à-dire avant le et l'Obama et Salemaka déjà ou bien l'Obama déjà avant c'est-à-dire bible ce qui est écrit ce n'est pas la présence c'est-à-dire a un discours donc, direct il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois si quand il est écrit on a Deutéronome chapitre 21 sœur au on sous Deutéronome chapitre 21 Pendant que vous place, il est écrit au Bible et au Loba. Deux donc deux chapitre 21. Sœur Afio langa Oui, quel verset, s'il te plaît. Verset 22. 22. Alors. Il est écrit donc « Si un homme a commis un péché digne de mort et qu'on le fait mourir et que tu l'es pendu à un bois, continue. son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, continue. mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu, et malédiction des dieux. Voilà. Et tu, continue. Quand voilà. continue, continue. tu caponneras aussi sur la pointe, tu point. ne suceras hum. pas la terre que Yahweh ton Dieu te donne en héritage. Voilà. Ça dit Tohmini place il a Verset Galate 13, ou bien, passage Galates 13 et outil, donc Galathe 3, chapitre 13, de Galate 3, 13, 3, 13, que lobby, il est écrit, maudit est quiconque est pendu au, donc au bois. Mais ce que Deutéronome dit, il y a tant avant même que Christ aille. Tant que, il y a un a il faut pas pendre une croix ce que a pendu une croix c'est que le donc tout soir puisque muta a croix, a une malédiction ce bongo tongo selon été mal malédiction sur le donc le pays donc on a gars comme euh, la euh, babengangonini donc parallélisme il y a Galates 3 13 le bique il est écrit donc pour nous expliquer, que non la bible lorsque la bible nous parle de nous, nous dit il est écrit c'est que mamba qui a passé bazako récitant mosiko tozo ngashi ko na présent c'est-à-dire tout le monde a que quoi il y a au Christ à qui croit physique, mais Christ a quoi ça pour accomplir euh, euh, comment dire, une œuvre spirituelle. Il y a un monde qui croit physique, il y a un monde invisible, il y a un monde qui croit spirituel. Pourquoi? Puisque Christ a ce temps il y a 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, c'est lui qui n'a pas. Point connu, donc connu plutôt le, donc le péché. Il a, donc il a fait devenir péché, c'est-à-dire il s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions quoi Justice devant Dieu. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5, c'est-à-dire, œuvre où on a la croix, il fallait que Christ a subit en gros pour que Christ commis malédiction. Plus, donc, malédiction égale à, donc au péché, c'est-à-dire, Christ a combattu le péché, a combattu le péché, il y Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'œuvre, il y a beaucoup de justice qui ont juste devant Nzambe ou il y a juste devant, mais il y a un aspect, il y a œuvre il y a quoi Donc, spirituellement, ok Et Donc, je sais pas, jusque-là, ça va Ça passe ça dit, alors, as a, a, 2 Corinthiens chapitre 5, Christ a mis comme ça qui péchait. Oh Péché, on a peu comme malédiction. Ça dit, dire mis comme ça qui péchait, péché, comme ça pour nous pour justice devant nous. C'est pour dire que nous avons mis il y a quoi au a plus un niveau euh, spirituel. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a fait L'œuvre de la croix nous a racheté. dans donc, ma donc, soume, c'est-à-dire que l'œuvre de la croix a mis na l'injustice la malédiction et la et à justice et à la bénédiction et à C'est-à-dire l'œuvre de la croix physiquement, il y a qui peut, là, qu'on mutu moutou, oh, ça, qui m'a bé. spirituellement, il y qui peut, là, yes, ou, en comme il sa malédiction, comme il se comme ma bénédiction, comme il commis sa péché, comme il se comme ma justice, mais justice devant Nzambé. Je pense qu'à partir d'un moment, tu as voler, ya spirituel, n'a ya physique. Mais ce qu'on volait, monsieur Pézali, avant que tu te la question? yes, ou, à quelque part, dans Matthieu, chapitre 16, à ce que, 16 au 24, et autant on peut être rapidement, pour tous voir le euh, texte entier. Entière. Matthieu, chapitre 16. 16 okay. Alors, il est écrit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, « qu'il renonce à lui-même. » et qui se charge de sa foi voilà. et tous les suivants. Voilà, ça dit, « Alors, si on a commis volé mon souci à croix, croix à ce que a commis, c'est ce que a quoi charge. » et, et, et comme ça charge Mais christ a même vers golgotha il faut qu'il succoyo donc à a qui fatigué. il fallait que moi ko pour christ a qui épuisé c'est-à-dire croire et comme comme charge au christ Azo l'oba. Ce qu'il faut tout différencier, tout comprendre. Soit Christ a l'obie que, mout ou alingi alandangaï, il faut amima e koulous na ye, hein, et puis ala alandangaï, il y a, a, a el, l'ingolo kolo kolo kol, kol, bateke, soko memi e koulous ou ana, komi, o, donc au substitué, to remplacé place à Christ, c'est pas ça. C'est-à-dire, et ça, quand on sa image, ou bien symbole à non, croit, et zali, croit, ni ni zali, il faut. Mutu, andi makozwa charge, andi makozwa charge na ye, andi mako konyoku mapona Kriste ofeti. Ndenge Kriste andi mako nyoko mapona biso batu, biso pe batu, poto pler na Kriste, foto ndi mako nyoku mapona ye. Na kadre, ya wanza na ya nini, ya koma di, ya, ya kolobake no, kwa. Moutoua ma kwa po alanda Christ, c'est-à-dire na kadre ya, et komaneti moutou, andima ko se charge, andima ba finga pon Christ, andima ba tcholaye epona Christ, andima ba ba betaye Christ, andima mima ba bomaye Christ. C'est-à-dire, comme ce quoi oyo et ça, comme on que nous moutou, andimi devant responsabilité, comme dans chrétien, donc je veux être chrétien jusqu'à la mort. So ki ko ep sa ngai ke na ngien fwa na ngai ponako bika na ba no ngai na ko, no, ko renier fwa ngate, ngay ko na ngat te plus que ngai ndimi comme ma o ti comme christ a même que ekluse mo et biso lotozui lo to zui lo biko nenge moko pe chrétien soki osozu lo biko wana poko matin na la be pose la enlever il faut on di étape pnyonso ce qu'on à niveau et la vie c'est que au comprendre qu'est-ce donc bien croit. Soeur Moko national, national, série de France. dit Tant que qui paie, et Mais tant qu'on est chrétienne, vit comme un problème? C'est ça aussi la croix. C'est ça aussi la croix. Puisque ma croix que nous sommes tous les peuples, nous avons fait passer la preuve pour à, yon so à la euh, euh, euh, pour Tant que a sommes tant nous y nous a déprie-y, nous pour déprie-y, à yo ba ba nous y nous avons déprie ba nous pour dans na moment il y un moment de il y a de chrétien. a un mais plus de plus de plus de temps, charge, plus de problème. Pour de de ça Crois Ali charge, crois Ali responsabilité au fond moutou andima, ce que nous tenons Ali chrétien. Je sais pas ce jusqu'à là euh, question ce Intervention, intervention peut-être. Si je me, si je me permets. Bien, bien vas-y. Oui, donc, n'écoutez soin, écoutez soin et l'indiquer au Mbappé n'andimi l'andimi je ne suis pas et si, dans dans dans dans dans et image je fumais suis pas si. Je ne suis pas si. l'époque quand pas si. Je fumais et pas si. Je ne suis pas si. Je ne pas cigarette ne pas si. ça t'as passé pas si. commencer à beaucoup manger pas pas aussi à désintoxication, hein? Tant aux autres tika nicotine, hein? Parce que les lieu surtout, tu ne peux plus t'en passer comme une drogue. Et quand a n'importe quoi, on va comprendre. Mais tant aux autres tika nayo, on va pas si on n'a pas ses ongles on a chers. Et la même chose na crise les amis, on n'a pas si na zon tonayo, on n'a pas si na monte, mais on n'a pas si na carte nayo, on n'a à si na carte vous cher nayo. Nous et on Par exemple, Yesu koko sakate, il faut le ba vérité. Et pour situation na vie au moins près son vérité au bébé Mais son vérité et la Son peut-être à cause mais on peut préférer, parce que lingui Christ, parce que Christ on la vérité, même si ça passe, même si ça passe, même si ça passe. Exemple, on a que, si on a pour si on a eu on a eu un na de temps, on a eu un peu de temps, on a temps, on a de c'est ça la croix. Pas si. Oka pas si la chair, la chair, la chair, la chair, la la chair, la chair, la chair, la chair, la chair, la chair, yo chair, la chair, la de la o o, o la Bible. Le indim, la, na situation so. pas si on dit so so so la a so la vie no so pass sur nos Zoyoka. car joie croix joie ne coule na yo landa d'angai kak c'est ça la croix pas si na katcha cher nous voilà. allons dansaiéso il y a la croix donc chemin trajet il y a on na nyoso n'a pas si nyoso se so traverser na nyoso mais nandimé le yesu, na roti kaiyote nandimé le tii vous coloriez aux zangai nandimé au l'endayo car n'a pas si na c'est ça la croix voilà c'est ça la c'est ça la croix donc nous pas beaucoup pour intervention je pense que yangouana donc donc euh, Uh, bah, le peut mourir à soi-même, c'est-à-dire, c'est-à-dire, des gens qui sont qui sont là et qui sont là. Quand j'étais, je suis allé à na famille, na la famille, je la famille, à à dire mutu andimi andimi eh, même à andima qui même suis allé bah ben tu aimes fin gaïe vous imaginez un peu ça dit exact ceux qui te te te mitteau calculer te mesurer en gros exact même facile que le lo bah fin gaïe kaka ke bah bah cracher sur gaïe puisque qu'on crachait sur moutou et le quoi quoi que nous ça à ça inutile tellement c'est loco te asa donc asa asa même loco ça dit c'est c'est une chose ça dit quoi exact peu qu'on dit ma comment donc humiliation qu'on dit ma donc quoi bah O ba me yo okoma bo indengenini Batu ba lo ba ke yo okoma yuma Batu ba, ba ke yo okoma o la batu ba lo ba Me sa di ba lo bango Pwiske bazo mou nape eh, rayonuma ya Christ na kat na yo Yangon na kosepe la Misunye soubana nizembe to komprande ke Tang ou toba likambwa kwa awa Toba plus parapo ya batu oyo Bazali batu bandimeli Christ Loko a Seigneur e sover na bango Pwiske sansera rien kou mi makro eh, Panda keke pa kom Simon asayi ki na kat ya Biblia et puis et si à ça dit Christ nous ma si soeur, il faut que nous ou récompense na mais dans l'entretien ceux qui osent de vrai ça dit moi on ne s'appelle pas asika pendant que m'a wana. ça dit si y'a que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos dit même que je souffrance à même tant que nous combattons les bons combats. Pourquoi Puisque victoire, tu as dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que et c'est bon dit que les gens ont dit que les que les gens que les gens ont que les que les que que les de à image comme à l'image parfaite du Christ c'est-à-dire image parfaite du Christ, ça dire, parfaite Christ. ah est oui, bah, c'est Ponakoza pour pour nous... pour pour en la enlever. Mutaza prêt. Ponako loba que non gaï na tiki pona ponakriste. Mutaza prêt. Ponako loba même que non. Soi qui passe la locuta izalinga nakoba bousolo. Muta komi prêt loba loba même que gaï vin angaï. Izo dépende kanakriste. Ata mutaza na mubali. Ata na mwasia. Ata na bana. Meme mutufa zala a dépende nga mingi na kriste. Pour christabi que non. O alingi ko landangai. Il faut se charger de sa croix. Avant de je, je pense que c'est aspect très important je pense Avant de mettre je passage est très important. Il faut que vous ayez une œuvre un un de la croix. Il vous de la croix de la croix de de la croix de la tout pour comprendre donc donc comment dire contexte mais awa pour avoir pour et plutôt deux exemples plutôt sous que ça na chapitre 3 na à partir à verset à verset 11 nasutanga tanga tous verset 10 et ayant revêtu les nouvelles hommes qui se renouvellent dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé, en, en qui il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, si -si, ni incirconcis, -si, ni barbare, ni euh, scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ y est, tout, tout est en nous, de tout, tout en tous, je veux dire. Ainsi donc, voilà verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, euh, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns, donc les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en. De, donc de même mais par dessus toute, toutes ces choses revêtez-vous de la charité qui est euh, le lien de la perfection et que la paix de Dieu la, euh, la, euh, donc à laquelle aussi vous êtes appelé pour, euh, pour être un seul corps tienne le principal lieu dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite abondamment en vous en toute sagesse instruisez-vous et exhortez-vous les uns donc les autres par des psaumes par des hymnes et de cantiques spirituelles chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Ça dit oh ça ce que plus par rapport il y a par rapport plus il y a donc la mort en soi mais ce que je voulais plus lire c'est qui comme on a œuvre et à croix, comme je disais, et, quand on a 4, il y a Colossiens, chapitre 2, mais, verset 11. « En lui aussi, vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps de péché de la chair. » Donc, œuvre et à croix. Euh, voilà, voilà, voilà. j'étais oui, et c'est ce qui est la circoncision de Christ. 12. « Étant enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par la foi de l'efficacité de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Et lorsque vous étiez mort dans vos offenses et dans L'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses. Il a effacé l'acte qui était contre donc co contre nous, qui consistait en euh, donc en désordonnance et qui nous euh, qui nous était contraire et il a là, il, non il a entièrement aboli en les clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a, les a exposés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc nous comprenons ici, par rapport à donc Colossiens chapitre 2, verset 11, que Christ, « tant à le temps de la croix, nous avons je pense que au la euh, façon de penser que ce qui est un de y a parenthèse, façon a qui que, que la croix et pourquoi et Fenin, il y a qui et donc il y a croit, et croix croit physiquement, et croit pas en spirituellement. Je pense que dans le monde, ce qui question, c'est que les mais je pense qu'ils sont vraiment clairs. Je qui est lobby, pas merci pour la parole. On a préparé trois questions là, là, à et a proposé depuis euh, la semaine passée. a mmh. des, des euh, questions, on a déjà répondu. Oh, aux quelle est l'origine de la croix et puis qu'est-ce que signifie la croix de Jésus Deux bah, des questions là, on a déjà. Dit, on, euh, ça, euh, la croix est-elle un symbole chrétien c'est une question qui est n'aille pas tout ça là, est un symbole chrétien quoi problème ça ouais ça va aussi si ça va oui ça va ça va Le problème ça boy biso bato ya monkeyli tout ça la problème ya ya coco pied macambu auto monaka sans que tu aies pas origine nango au moins, le temple, par exemple, fait Noël. Noël le jour ni, ni, donc, yesu Mais plus tard, tu compris que a été en décembre. à pourquoi que est le jour ma donc, euh, tu épouse ma camboana sans tu y es basso que outi wapi. Jamais n'a kati, d'abord, un, hein, christianisme, et te pas christ, t'es. Christianisme, yesu a tika christianisme, t'es. Yesu atika ba disciple. Mais tant ba disciple, bah, quoi ba, n'a kati en boca morona antiosh. N'est y ba, bengi, bango, o oh, ba, basa chrétien. Ça dit, bah, ça batu, alors, ko ba, bon, na christ, yesu. Ça à dire, il y a un départ, il y un qui est Bon. Croix est signe normalement et comment comment comment signe chrétien, mais biblique. Nulle part dans la Bible, il y a Bible. mot qui est est un mot qui un mot qui est à ses fruits c'est-à-dire étant que chrétien symbole yali bosso photo la qui ça tout temps qu'on a y a y a Colossiens chapitre 3 à ouais tout zones mona tu mona que bas ça que les sous matamuni ou bah chrétien faut baser en Angola c'est-à-dire quoi esali symbole y a y a christianisme était pourquoi puisque mutu a qui na li kambou quoi oh yo empereur tout bête dernièrement l'empereur romain comment comment les a qui Constantin ça dit, yem moutou a fonda ki église. Aza aza ki empereur. Mais aza ki mout nan Mais skoua linga ki ko ko zoa a comme sa église. Et comme alors bien y a l'état. Si koma mouné ke po bango, bien fallait qui a koti sa ma kambo oyo. Eza ko a komi sa religion. Eza la religion moko. Oto ben ki religion catholique. cest à roi an empereur a sa gil kambon eza ki 300 ans. Après la mort, après la mort, il y a, donc, il y a, il y a Christ. Il y a un côté de ça, et là, il y a une église, Il y a fondé église, Alors, il y a église romaine, et église catholique. Parce que, -ce -ce que Paul, a croix, puisque Paul a tout la croix de nulle part, puisque croix est un symbole, est un symbole, il y a soit. Simboli dini tocho yako yako mema mokumbana yoy, ifa zana kati, eh, tumo no na kati ya imaji, tumo no na kati ya ya ba vina biso, na kati na biso, saadhi ngai na memi kuwa, kwaonga na memi skuza invisible, sku ezas invisible, na saa besote kena kati ya ya assembla na ngana chia kuwa, kuwa eni eni kolobani eni kubaki no, tumo na muna musoghi muto kufi, ba ba ba ba, ba chia kuwa po pokuwa, ba keno muto kufi plasoyo mais ce que Christ a koufate a c'est quoi tu utilises crois pour quoi Christ a koufate puisque ceux qui te moni, ceux so qui oknakati ok cimetière exemple Moutou moa boe a koufaki ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, kundi Ta ba kundi ba ba ba ba kundi mutuana pa ba kundi ba ba kotia kwa ba komi ma ki mutu boe abota magi boe a kufijur komi repose en paie ceux so qui mutuana après deux jours a sécu jour est-ce que ba otika ba kamba na bongo pourquoi? Puisque Moutouana a koufana été. A ça, donc, il y a vivre. Ça dit, pendant donc, croix est na santé sens. Christ. Christ a qui certes, mais à assez quoi naïe? À quoi? Donc, croix est signe, il y a chrétienté. Sautant que je tu mais je pas, Pourquoi Pourquoi? quand pourquoi tu as signe de de as signé combat tata ta père, mon mon Pourquoi tu que pour te comprendre que tu dit que tu as dit que tu as que tu que tu que tu as dit que tu que tu as dit que na dit que tu as dit que tu as que tu as que tu as tu le monde a la croire à quoi pourquoi tu condamne l'angot. moni on comprend que même même croire la même croire même banganga banganga pe déjà. c'est pour dire que croire et le symbolique et quoi qu'on constitue base il y a une vie chrétienne C'est ça sens ça dit croire bah pour ko signifie que Moutouana koufi place au Ce Ceux qui ont a à la pourquoi Puisque ont Ils ont sens. Ils ont un sens. Ils ont Christ. Ils ont un Christ. a Christ. Ils ont un Christ. Ils Christ. Ils ont un Christ. Christ. a ont de croix. Ils Ils ont un Christ. Ils Ils ont Ils est-ce que tu comprends mm. que croix et kola D'abord et ça d'abord signe malédiction selon ceux qui te tu de que non, soit celui qui est pendu au bois, tout le monde tout juste tu comprendre que croix charge bien que porter donc humiliation. Donc tu as tu dit que signe, il y a chrétien donc je pense que on est donc bah œuvre, il y a église euh, catholique, c'est l'église universelle, c'est-à-dire l'église, a un monde. Ça n'a rien à voir avec euh, Maman Zambé. Je pense que la réponse est quand même zaki, claire. Mm -hmm. Merci beaucoup. Merci. Un, un.